Bonjour à tous j'espère que vous allez bien en ce lundi, en ce début de semaine je viens vous faire ce live pour vous parler du pouvoir de l'intégration mon intention à travers justement ce live c'est de vous donner des éléments pour que vous puissiez vraiment transformer votre vie mais pour ça l'intégration est la clé indispensable pour moi du moins ça veut dire que la prise de conscience de vos blocages la compréhension de vos blocages ne suffit absolument pas pour enclencher une transformation intérieure ou une transformation surtout concrète de votre vie euh, c'est important pour moi de vous le dire parce que Justement, ce matin, j'ai eu un, le retour d'une personne que j'ai accompagnée en coaching one-to-one. One. Bonjour, je ne sais pas qui est là. N'hésitez pas à faire un like si vous êtes là, ça me fait toujours plaisir de savoir qu'il y a du monde. Et en fait, oui, voilà, j'ai eu un, le retour d'un coaching one-to-one one dans lequel la personne, bien sûr, a compris, a compris son nœud, a compris le, ce pourquoi elle n'arrive pas à avancer, elle a compris ce qu'elle a besoin de changer à l'intérieur d'elle, euh, mais ça ne suffit absolument pas. C'est-à-dire que si vous, avez, vous vivez une situation dans laquelle vous avez un blocage, vous vous dites « Ok, mon entreprise ne fonctionne pas. Armelle, est-ce que tu peux aller voir qu'est-ce qui se passe Ou qu'est-ce que j'ai besoin de changer Qu'est-ce qu'il y a dans ma vibration intérieure qui fait que j'ai cette réalité-là Ou malgré tout ce que je mets en place, ça ne fonctionne pas. C'était le cas pour cette personne. Ben, en fait, je vais aller voir ce qui se passe. Mais l'information que je vais donner, si vous n'en faites rien, ne sert à rien. Voilà, ça veut dire que vous, vous avez beau avoir la réponse au pourquoi, la réponse au pourquoi n'est pas ce qui vous permet d'avancer. Ce qui va vous permettre de transformer radicalement votre vie, c'est l'intégration. Ça veut dire que dès lors que vous avez compris que, ok, j'ai une vue sur ma problématique, j'ai une, une vue sur le blocage, ça c'est un grand point déjà, la deuxième, c'est de se dire comment je vais intégrer, intégrer cette information, comment je vais intégrer ben, la solution, comment je vais intégrer ce que j'ai besoin de changer en moi pour qu'il y ait vraiment une transformation euh, à l'extérieur de moi. Donc intégrer, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Donc on a bien compris que intégrer, ça ne veut pas dire j'ai compris ma problématique, j'ai compris d'où ça vient. Si vous êtes à ce stade-là, je peux vous garantir mes amis que c'est juste le haut de l'iceberg redescendez, vous avez envie de transformer votre vie, vous avez envie qu'il y ait un changement concret, vous dites voilà j'ai envie de rencontrer quelqu'un, comment je vais faire pour attirer cette personne, j'ai envie que l'argent rentre comment je vais faire pour que l'argent rentre j'ai envie d'un peu plus de douceur, de fluidité dans ma vie, comment faire pour rétablir cette fluidité, s'il y a quoi que ce soit que vous désirez dans votre cœur, la seule et unique question qui est intéressante c'est comment vous pouvez intégrer les codes les codes de cette information que vous voulez dans votre vibration intérieure. C'est ça qui est important. C'est ça qui va participer à la transformation en fait. Tant que vous ne l'avez pas intégré dans votre vibration intérieure, il n'y a rien qui va se passer à l'extérieur de vous. Donc la question c'est de se dire, oui mais il y a parfois des moments où on ne conscientise pas ça. Ça veut dire qu'il y a des moments où on comprend, tiens, je, je vis une situation dans laquelle... Euh, je comprends bien que, je donne un exemple, euh, je ne sais pas, j'ai envie de rencontrer quelqu'un et j'ai compris que voilà, j'ai besoin de sortir de ma grotte, j'ai besoin de me manifester et tout d'un coup, hop, je m'inscris sur une appli, ça se passe, c'est génial. Et vous avez dit, moi, j'ai pas eu besoin de faire euh, l'intégration qu'elle me demande, Armel, pour que les choses se transforment. Il se trouve que dans des moments comme ça, on ne conscientise pas qu'on fait le processus d'intégration qu'on est déjà en train de faire le processus d'intégration donc la question c'est le processus d'intégration qu'est ce que c'est qu'est ce que ça veut dire intégrer les codes de ce que l'on désire intégrer les codes par exemple là j'ai envie de rencontrer quelqu'un ça voudrait dire que d'une part je vais euh, changer. Euh, l'intégration inclut la notion de changement donc je vais déjà changer mon attitude voilà ma façon d'être je vais changer les décisions que je vais prendre qui vont être cohérentes avec ce que je veux vraiment donc il y a un appel à la cohérence et un alignement je vais changer mon attitude déjà d'accord donc dès lors que je vais changer mon attitude je vais changer mon énergie dès lors que je vais changer mon énergie je vais changer mon personnage d'accord je vais changer qui je suis à ce moment là ensuite Dès lors que je vais changer d'attitude, ça voudrait dire aussi que intrinsèquement, j'ai changé ma, mon, mes systèmes de pensée. D'accord Mais quand je vais changer mes systèmes de pensée, ça voudrait dire que je vais davantage m'orienter vers une palette d'émotions. La palette d'émotions, par exemple, là, si j'ai envie de rencontrer quelqu'un, ce serait de m'ouvrir, d'être dans cette joie de s'ouvrir, la joie de rencontrer. Euh, la, comment dire d'être dans cette confiance totale en, en l'autre en la rencontre donc je vais m'ouvrir un, une certaine palette d'émotions qui vont contribuer à ce que à nourrir ma vibration intérieure donc pour changer votre vibration intérieure votre vibration intérieure est une combinaison de trois éléments c'est votre système de pensée une palette d'émotions que vous allez choisir et aussi la, votre attitude. Donc, du coup, l'intégration, ça voudrait juste dire « Ok, j'ai compris que j'ai besoin de changer quelque chose en moi pour optimiser et augmenter les chances que je puisse concrétiser ce que je veux, mais je vais vraiment m'imprégner je vais imprégner ça dans mes mémoires cellulaires. Je vais imprégner ça dans ma vibration intérieure. Ça veut dire, je vais imprégner ça dans mon cœur. Ça va devenir des nouveaux codes. Ça va devenir mes nouvelles normes de vie. Ça va, ça va devenir mes, mon nouveau référentiel. À partir d'aujourd'hui, c'est à partir de cette base-là que je vais me construire. C'est comme si, euh, par exemple, là, dans, dans le cas de la rencontre, je vais déjà intégrer, intégrer l'émotionnel de... Je suis vraiment en confiance que je vais rencontrer quelqu'un. Que je m'autorise à rencontrer quelqu'un. Aujourd'hui, c'est ce que je veux. Et donc, je vais véritablement intégrer ça. Et il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison que cela ne se fasse pas puisque je suis créateur suprême de ma réalité. Donc, il me suffit juste d'intégrer pour que ça puisse se matérialiser. Cette rencontre, elle puisse se faire. Donc, je vais juste déposer ça en moi. Déposer, ça veut dire je vais intégrer ces phrases, intégrer les phrases, ça ne veut pas dire faire des affirmations, affirmations positives comme si c'était des injonctions. Je ne suis pas en train de faire des injonctions de, injonctions de phrases, d'accord Je vais aller dire les mots que j'ai besoin de m'entendre qui, qui vont participer à ce que mon cœur s'ouvre, par exemple, à la rencontre. Je vais dire les mots concernant l'entreprise, par exemple, pour cette personne que j'ai accompagné, elle a besoin de se dire des mots bien précis, des phrases bien précises qui correspondent à son histoire, qui va participer à ce qu'elle se sente davantage en confiance et qu'elle s'autorise, qu'elle s'autorise pleinement à gagner, à gagner, à attirer, à créer de l'argent en fait dans son monde à elle. Donc c'est pas des c'est pas des mantras préfabriqués. Non. C'est des phrases qu'on a besoin de se dire parce qu'on a besoin de s'autoriser, c'est des autorisations, c'est des décisions fermes que l'on prend par amour pour soi, mais c'est aussi des autorisations qu'on se donne. Mais pour que ça puisse se réaliser, ça commence déjà par le fait qu'on prenne cette déc une nouvelle décision. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord d'être avec quelqu'un qui n'est pas disponible, donc à partir d'aujourd'hui, j'ai envie de changer ça j'en ai marre de rencontrer toujours des hommes qui ne sont pas disponibles et qui ne me choisissent pas bon basta là vous avez compris ce que vous avez besoin de changer hop je vais intégrer ça en moi Intégrer ça voudrait dire à partir d'aujourd'hui j'ai conscience que je suis créateur suprême de ma réalité et je le pouvoir suprême de créer ce que je veux ça veut dire que je prends cette décision aujourd'hui je décide de rencontrer vraiment l'homme qui me correspond vraiment et je décide d'attirer cet homme à moi je m'autorise à ce que cette rencontre puisse se faire vraiment et j'y crois pourquoi parce que j'ai le pouvoir suprême de le faire tout ce que j'intègre dans ma vibration intérieure je le vis automatiquement c'est comme ça puisque c'est une graine qu'on plante, on va forcément obtenir un fruit donc il nous suffit juste de cultiver notre terreau pour que effectivement qu'il y ait vraiment la matérialisation la matérialisation de tout ce qu'on désire et c'est comme ça que ça marche pour tout ça veut dire que ok j'ai envie que mon business fonctionne d'accord mais d'abord qu'est ce que j'ai besoin de changer en moi ça c'est vraiment la grande question qu'est ce que j'ai besoin de changer je vois bien que là ok euh, peut-être que la première chose à faire c'est déjà que j'arrête de me justifier de vendre ce que je propose j'ai besoin avant toute chose d'aimer ce que je propose assez d'être en confiance de la valeur de ce que je propose pour sortir de cette attitude là pour changer d'attitude et juste d'être là à comment dire à parler de ce que j'aime à informer ma communauté à informer ma communauté de ce que je leur propose plutôt que d'avoir à vendre d'accord ok c'est ça que j'ai besoin de faire ok à ce moment là je vais intégrer pour pour attirer ma, ma communauté pour faire en sorte de déclencher euh, des ventes, des inscriptions, j'aime pas dire vente, en fait, des inscriptions, la première chose, c'est de dire, ok, à partir d'aujourd'hui, je vais reconnaître la valeur de ce que je propose, j'aime ce que je propose, je me reconnecte pleinement à tous les bénéfices que j'apporte à ma clientèle. Et ces mots-là, j'ai besoin, besoin de me les dire. Je suis fière de ce que je propose. Ce que je propose apporte le meilleur pour les gens. Et quand je dis ça, je, je me reconnecte dans mon cœur, dans, les, dans, dans, dans un, un ressenti sincère. Et là, en fait, je connecte la pensée, et en, la pensée avec l'émotionnel que je vais cultiver. Et ensuite, je vais avoir l'attitude juste. L'attitude juste, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'arrête de vendre mes formules. Je suis là pour informer les gens de ce que je propose. Je suis là, j'arrête de mendier, j'arrête de, de, comment dire, faire de mon offre la meilleure offre je, enfin exposer mon offre comme une meilleure offre je suis juste là pour informer des gens des bienfaits que j'apporte parce que de toutes les façons je sais que ce que je propose est bon pour eux et là en fait il y a une intégration qui qui se fait il y a vraiment quelque chose qui qui se s'implante à l'intérieur de soi. C'est pas juste une affirmation mentale. C'est tout de soi intègre les codes et les informations. C'est-à-dire tout de moi ressent dans mon cœur. La décision elle est prise. Je me suis autorisée à ce qui est bon et juste pour moi. Et en même temps, je vais adopter l'attitude qui va être en cohérence avec ce que j'ai envie de nourrir à l'intérieur de moi. Et c'est ainsi que j'intègre. Donc si c'est ainsi que j'intègre une chose aussi qui est importante que j'aimerais vous dire j'espère que je suis claire en fait dans, dans ce que je vous dis n'hésitez pas à me laisser un message pour me dire que vous avez, que ça a été clair pour vous et que ça contribue justement à, à vous permettre de transformer tout ce que j'ai. Vous, vous avez vraiment la possibilité de transformer tout ce que vous voulez tout est infiniment possible tant que tant que vous intégrez l'information dans votre vibration intérieure je dis aussi vous intégrer les codes quand j'ai envie d'être heureuse j'intègre les codes du bonheur dans ma vibration intérieure et c'est ainsi que je vais pouvoir créer des événements heureux des opportunités dans ma vie je vais créer de la fluidité je vais faire en sorte que tout s'ouvre à moi euh, il y a des gens, on m'a posé la question aussi de se dire « Oui, mais en fait, pour l'intégration, j'ai entendu dire qu'il fallait, je ne sais pas, 28 jours, 38 jours, 12 jours, je ne sais pas combien de jours. » Alors, très personnellement, pour moi, ce n'est pas le nombre de jours qui fait que je vais intégrer ces nouveaux codes, cette nouvelle fréquence dans ma vibration intérieure qui va contribuer au changement. Ce n'est pas le nombre de jours. Je pense très sincèrement que c'est vraiment la qualité de notre intégration. Qui va déterminer te ça je peux faire une intégration mais si l'intégration elle est allée assez puissante il y a déjà des transformations moi je par exemple parfois je fais des intégrations en 24 heures hop j'ai une transformation la dernière fois c'était c'était la même chose parce que j'avais observé une croyance limitante à l'intérieur de moi un blocage je me suis dit waouh tiens Là en fait je vois absolument que j'ai peur que les gens ne s'inscrivent pas au programme accès au bonheur parce qu'il y avait une pensée qui m'est traversée qui m'est dit oui mais peut-être que à cause du prix les gens ne viendront pas. Ben, ben quand on observe quand j'observe ça qu'est ce que je fais la première chose c'est que je prends mon journal intime je plonge dedans ok je vais tout de suite connecter mon blocage et je me suis dit ah ouais c'est vraiment ça alors dont il s'agit ah non mais il faut absolument que je déprogramme l'information et que je reprogramme ma vibration intérieure il faut vraiment que j'intègre une autre information à partir de là je me suis reconnecté à la valeur à la puissance vraiment de transformation que ce programme accès au bonheur vous vous offre en fait, je sais que si vous vous inscrivez, inscrivez dans ce programme, vous allez vivre une réelle transformation. Votre vie, elle va littéralement changer, je le sais ça. Donc j'ai besoin de réentendre ces mots-là, j'ai besoin de me reconnecter à tous les bienfaits de ce programme. Et c'est ce que j'ai fait, et une fois que j'ai fait ça, la, la deuxième chose aussi que j'ai déposée, c'est que je suis créateur suprême de ma, la, ma réalité et je décide que les gens s'inscrivent à mes programmes, pas par rapport au prix, mais parce qu'ils vont re, se reconnecter bel et bien à tous les bénéfices, à la transformation qu'ils vont obtenir. Et en fait, ça c'est fou parce que j'ai intégré ça, j'ai intégré ça en l'espace de deux heures. Deux heures après, j'ai eu une inscription à un coaching one to one et une inscription au... Au, au programme et je me suis dit waouh c'est dingue quand même la puissance c'est rapide c'est là c'est c'est juste une intégration et, et au bout d'une heure en fait euh, bah, j'ai mon téléphone était en off, donc voilà, au bout d'une heure, il y a quelque chose qui se passe. Quoi. Deux heures après, j'ai deux signatures et je me suis dit, c'est incroyable. et C'est pour ça que j'ai envie de partager ça avec vous. Ça veut dire que les changements sont rapides. Arrêtons de croire qu'il faut du temps pour que les choses changent. Rien que le fait que vous pensez, vous avez cette pensée limitante qu'il faut du temps pour que les choses changent, ben forcément, dans votre vie, euh, les choses, ben, ça prend du temps. Ça prend du temps, non pas parce que c'est la réalité, ça prend du temps parce que c'est ce que vous pensez intrinsèquement en vous et que vous, vous cultivez à la fois cette pensée, l'émotion qui va avec et l'attitude qui va avec. Donc, ça, ça nous demande vraiment de se dire wow, « Waouh En fait, je suis propriétaire de ma vie. Je peux tout faire, je peux tout créer. » Et ça, c'est extraordinaire d'avoir ce pouvoir euh, en tant qu'humain de se dire en fait, tout ce que j'ai envie de vivre, je peux le vivre. La seule et unique condition, c'est de savoir comment faire. Et comment faire passe par l'intégration, l'intégration de ce que j'ai envie de changer en moi. Ok, j'ai envie que mon, mon, mon programme se remplisse. Je vais intégrer les codes pour que mon programme se remplisse. J'ai envie de. de euh, il y a une personne aussi pareille euh, que j'accompagnais. Dans l'un de mes programmes, créer votre propre changement, il avait intégré, parce que c'est vraiment le programme créer votre propre changement, c'est vraiment le processus de reprogrammation, d'intégration. Donc, ils s'abbrennent vraiment, ils ont tout le processus de A à Z. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font Ils voulaient chercher du travail, mais ils voulaient trouver... Un travail avec un très bon salaire, bien sûr, avec les conditions qu'il voulait avoir, vraiment, c'est-à-dire travailler trois jours, pas plus, de chez lui, enfin, il avait posé tout ça, il a déposé tout ça dans son intégral, intégré tout ça dans sa vibration intérieure. 48 heures après, il avait eu des propositions, alors que lui, il n'était pas non plus dans une grosse recherche de travail, il a déposé l'information, on est venu le voir 48 heures après. Ça va vite, ça va vite. Donc euh, l'intérêt, le but pour moi de ce live, c'est que vous ayez vraiment l'information que vous pouvez transformer absolument tout ce que vous voulez dans votre vie. Vous pouvez obtenir ce que vous désirez, ça peut aller très très vite, mais ça passe par, au-delà de, au de comprendre et de se mettre en action rapidement, même si vous vous mettez en action, vous avez besoin de changer votre vibration intérieure parce que vous avez déjà fait cette expérience là de dire tiens là j'ai envie que mon entreprise fonctionne et je m'active à faire du marketing de la communication vous êtes présent vous, vous prenez tout votre temps votre énergie est dedans vous n'avez même presque pas le temps d'avoir du temps pour vous vous voyez hello où tout le monde est bienvenu et, et vous voyez que malgré l'investissement d'énergie que vous allez mettre et votre n'avez pas un retour sur investissement qui est proportionnel donc Voyez bien que ce n'est pas les actions non plus qui est déterminant pour que la transformation puisse se faire. Ce qui est déterminant pour que la transformation puisse se faire, pour que ce que vous désirez, vous puissiez l'avoir, l'attirer à vous et le créer, vous avez avant tout, avant tout la clé mes amis, c'est de changer votre vibration intérieure, vraiment. C'est, les pensées ne suffisent pas, accueillir les émotions ne suffisent pas, mettre des actions tout simplement ne suffira, ne suffit pas non plus vous avez besoin d'apprendre à combiner les trois éléments en même temps pour changer votre énergie intérieure votre vibration intérieure et ainsi aimanter la situation que vous désirez vraiment donc euh, j'espère que ces quelques mots va vous aider à mieux prendre soin de vous mieux prendre soin de vos projets surtout c'est surtout des projets de cœur parfois on s'y investit on y tient tellement et c'est dommage de, de se dire, de perdre espoir en fait, de se dire tiens j'ai fait des tentatives et ça n'a pas fonctionné. Euh, Peut-être que euh, vous n'avez pas besoin de renoncer à votre rêve si vous y tenez vraiment. Peut-être que vous n'avez juste pas trouvé le moyen de faire en sorte de le réaliser, c'est-à-dire de faire en sorte que ça se matérialise. Vous n'avez pas juste, euh, vous avez, voilà, donc j'espère que ce live vous apporte vraiment l'élément que ce dont vous vibrez, vous le vivez. Dès lors que je, je, je, je, votre réalité extérieure aujourd'hui, tous les événements de votre vie correspondent exactement à votre vibration intérieure. C'est interrelié. Donc, s'il y a des événements de vie qui ne me correspondent pas, j'ai envie de créer des événements heureux, j'ai besoin d'encoder en moi des codes par rapport à, à l'énergie du bonheur. Qu'est-ce que c'est qu'être heureux Quels sont les codes que j'ai besoin d'enregistrer dans ma vibration intérieure pour que le bonheur, la fluidité, les opportunités puissent se vivre vraiment Si j'ai envie d'être une femme chanceuse et qu'il m'arrive que des bonnes choses et que ce que je souhaite vient à moi simplement rapidement et facilement ben j'ai besoin pourquoi pas pourquoi ça ne serait pas possible la seule chose c'est que si si ce n'est pas le cas c'est juste que je n'ai pas les codes c'est juste que ça ne vibre pas à l'intérieur de moi donc j'ai juste besoin de dire ok je vais récupérer ces codes là les codes d'une femme chanceuse à qui on, on, on offre tous les opportunités viennent à elle elle a tout ce qu'elle entreprend se fait facilement ben, je récupère les codes, je les intègre dans ma vibration intérieure et c'est ainsi, ainsi quand je les intègre avec cœur que véritablement, véritablement, dès que la graine elle est posée en moi, il y a forcément, forcément, c'est automatique des situations de vie, des événements heureux, des opportunités qui vont se créer tout naturellement. Tout naturellement. Vous mettez une, une, une graine dans la terre, vous plantez, vous, vous arrosez ça tous les jours, d'accord ça va bien pousser, automatiquement, naturellement. <rire> Donc, pourquoi ce ne serait pas le cas pour vous Donc, c'est important pour moi de vous, de vous partager ça de façon à ce que vous puissiez euh, vous autoriser à, à vivre, à rêver grand et aussi que vous autorisez à dire « Ok, je, comment je peux transformer ma vie là-maintenant là, » maintenant. Il ne s'agit pas de dire euh, « J'intègre. » Non, j'intègre là-maintenant. Pourquoi attendre si vous avez les moyens de le faire, pourquoi attendre Pourquoi dire que ça va prendre du temps Non Vous avez aussi la possibilité d'intégrer dans, dans votre vibration intérieure la manière dont vous voulez que le chemin se fasse. Si vous voulez que ça soit fluide et simple, posez le fait que ça soit fluide et simple, posez les codes, remettez l'information à l'intérieur de vous. Donc, juste la petite nuance, c'est que intégrer, intégrer, quand je dis c'est pas faire des mantras c'est pas faire des injonctions attention c'est dire exactement les phrases que votre système que vous avez besoin d'entendre qui vous tranquillise qui vous rassure qui vous nourrisse et qui vous permet d'être en contact des émotions que vous recherchez vraiment ça veut dire que les émotions que vous recherchez deviennent des émotions présentes la personne votre futur moi, devient votre moi présent ce que je projette de moi devient ce que je décide aujourd'hui et dès lors que cette énergie du futur devient mon énergie présente ça veut dire que la graine qui est présente est bel et bien informée de tout ce dont j'ai besoin pour obtenir le fruit dont j'ai besoin. Et c'est comme ça que ça marche. Ça veut dire que la nature et la vie, il y a un commencement à tout. Le commencement, c'est la graine. Le commencement, c'est votre vibration intérieure. C'est là que ça commence. Et je souhaite, mes amis, que vraiment ce live, puisse vous permettre d'ouvrir la conscience, surtout si vous avez des grands projets, surtout si vous avez des... Quoi que ce soit qui vous tient à cœur, que vous puissiez comprendre qu'avant d'actionner, avant d'aller sur les réseaux, les réseaux sociaux, avant d'aller euh, et faire votre com, avant d'aller sur une application de rencontre, avant de, de signer un contrat, commencez déjà par votre vibration intérieure. C'est là où vous allez optimiser et augmenter les chances pour que ce que vous désirez vivre puisse se vivre vraiment. Voilà. Donc euh, c'est la raison pour laquelle justement dans, dans le programme Accès au bonheur, c'est l'une des premières choses que nous allons faire, c'est l'encodage de la fréquence du bonheur dans votre vibration intérieure. On va bien encoder tout ça, de façon à ce que tout naturellement, les opportunités, les événements heureux, les événements même que vous vous êtes jamais autorisés puissent se vivre autour de vous voilà donc euh, voilà donc c'est juste pour vous dire que du coup si vous avez envie de changer je vais parler de destin si vous avez envie de changer votre vie je veux dire aujourd'hui j'ai envie d'être libre de mon passé et j'ai envie de changer mon destin est tout est infiniment possible ça vous demande justement d'intégrer d'intégrer les codes de la vie que vous désirez vivre est-ce que ça, ça si, ça, si ça vous parle, je voulais juste vous dire que jeudi, ce jeudi, euh, à jeudi 14, c'est ça, à 19h, de 19h à 20h, je vais animer une conférence qui sera euh, offerte sur le thème de changer, le, changer votre destin. Si ça vous parle, moi je vous donne rendez-vous. Sinon, si vous avez envie de vous inscrire au programme accès au bonheur, bien sûr, si ce que je vous dis là vous parle, si vous avez envie d'intégrer les nouveaux codes du bonheur, vous êtes les bienvenus, il reste 5 places donc c'est chouette, vous serez un petit groupe, voilà, donc vous êtes les bienvenus je vous remercie, prenez bien soin de vous, j'espère que ce live vous a parlé <rire> et que ces pépites de transformation vont vous aider aussi, donc n'hésitez pas à me mettre un, un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé ou si vous avez des questions n'hésitez pas voilà. Je vous souhaite une belle journée, mes amis, et je vous dis à très vite.